Les gars, les gars! Coco On va chercher les colis Vinted! Tu ne le portes pas? Vends-le, ce plan! Vous êtes lourd un peu, hein! Presque plus lourd que mon humour! Et pourtant, je suis comme une enfant, les gars! Je suis comme une enfant! Ouais, il va carrément me falloir un sac cabas, en fait! Bon, alors par contre, je vous explique un truc! Je pense qu'on va se faire juger! Quand je dis on, en fait, ça va être que moi! Bande de bâtards! Ah non, là ça va, il y a que les 7 colis! Parce que j'ai fait 9 commandes sur Vinted! Non, mais là ça va, en fait, il y a que 7 colis! Et j'espère que les deux autres ils vont arriver avant que je filme le reste de la vidéo! Vous voulez que je vous dise un truc De 1, j'ai pas été jugée et de 2, a pas de 2 Je suis dégoûtée parce que je suis arrivée à destination alors que j'adorais la musique et que du coup je voulais pas arriver. Et bah salut Youtube Bah ouais parce qu'on s'est pas encore vraiment dit bonjour en fait Aujourd'hui on se retrouve, tu l'as vu dans le titre, pour un petit haul oh, vintage Je suis tellement contente, c'est pas du tout un placement de produit. Après Vinted, euh, si vous voulez... Euh... L'autre jour, j'étais tranquillement en train de faire du shopping sur Vinted et puis je vous ai demandé sur Insta que vous me passiez vos comptes. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, oh tu pourrais nous montrer en vidéo ce que t'as acheté. Je me suis dit bah ouais grave j'aime trop regarder ce genre de vidéo puis ça vous permettra de voir un peu les pépites qu'on peut trouver. Bon rapidement, si jamais tu ne connais pas Vinted, en gros c'est une application et un site internet où tu peux revendre tes vêtements, mais pas que aussi les chaussures, les bijoux, les accessoires, des jeux vidéo. Enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut revendre sur Vinted. En gros sur Vinted t'as le prix de l'article, t'as une protection acheteur et t'as les frais de port comment je peux faire Je pense que sur l'écran je vais juste vous mettre le prix de l'article et en dessous le prix tout compris. T'as compris Genre c'est comme la toute taxe comprise là qui nous fait chier. Et ensuite à la fin je vous parlerai de quelques petits trucs concernant Vinted et comment ça fonctionne un peu. Et bah trêve de blabla et... Je sens que cet atro aura duré 10 minutes. Donc comme c'est du Vinted c'est envoyé par des gens, ça va être envoyé dans un petit peu de tout hein. Un sac Pinky, tu vois, un sac de shopping. Tu vois, tu peux envoyer ça là-dedans aussi, c'est très bien. Ah yeah oh là là là là là là <rire> Donc c'est une veste blazer de chez Pinky à carreaux. Est-ce qu'elle est pas genre... Trop belle, j'adore ces gris avec des petits carreaux, les lignes Elles sont un peu bordeaux, bleues Oh bah putain elle est exactement comme sur la photo Et dans la description c'était mis modèle ample Donc il n'y a pas de petits boutons d'accord devant Et un truc qui est trop bien aussi c'est qu'on peut Retrousser les manches J'adore, j'espère juste que ça va m'aller Parce que ça m'a l'air très large Mais ça pour ce printemps ça va être trop beau Il y a des poches devant mais j'aime trop Et la machine on dirait qu'elle est neuve quoi Vous savez que j'avais pas de veste blazer et je voulais trop un truc à carreaux comme ça Je trouve ça trop trop beau Ah je vais être une bombe c'est ouais, moi qui l'ai négocié à 10 euros parce qu'elle l'avait mis à 12 euros Regardez ça Elle est trop trop belle Bon ça va pas du tout avec ma tenue Mais elle est trop belle donc comme sur la description elle avait bien mis, c'est en plein Ah mais c'est des fausses moches. Je retrousse mes petites manches Attends il faut un bac plus 5 pour réussir à les mettre Hop là Et du coup on peut les porter comme ça J'adore Je la trouve trop belle Pas du tout ce que je porte d'habitude une première affaire. J'ai l'impression en plus là j'avais négocié et tout. Tu vois j'ai l'impression d'être euh, une businesswoman, you know. Là, tu vois, bah, je vais vous montrer en même temps. Là tu vois j'ai acheté ma petite veste. Hop, là ça a capté que je l'ai reçue, que je suis allée la chercher. Et là ils me disent est-ce que t'as un problème ou est-ce que tout est ok Bah là je vais mettre tout est ok. Et là je vais même mettre évalué parce que moi je suis trop une personne gentille donc je lui mets 5 étoiles. Deuxième colis dans une petite enveloppe papier. J'ai l'impression que c'est Noël. Quand je reçois des colis c'est ça le problème, c'est que j'oublie que j'ai payé. Mais mon compte en banque lui, il n'oublie pas. Ah ouais, trop bien Voyons voir. Oh là là là là là, je suis la femme la plus heureuse du monde. Je me suis pris alors ce débardeur, il est hyper connu hein. C'est ce débardeur de la marque Brandy Melville Je suis tellement contente, Donc c'est celui avec les fameuses lunes Et c'est un vrai Brandy Melville hein. Donc il euh, y a bien l'étiquette qui est cousue et tout Parce qu'il faut se méfier, j'ai pris quelques trucs de marque euh, Mais il faut se méfier à la contrefaçon, il y en a beaucoup sur Vinted Et il faut essayer de voir sur les photos, avoir des preuves etc Échancré et sur le côté, forcément ce sera pour le printemps et cet été Avec une brassière en dessous ça peut être trop trop beau Vraiment je l'aime trop, il a moitié crop top Je le voulais depuis si longtemps et là je l'ai eu à si pas cher Oh il était raté celui-là Bon bah lui euh, je suis même pas surprise hein Je l'aime trop je, je, je le surkiffe même Il est juste un peu grand là mais avec une brassière ça va largement le faire Mais je suis trop contente quoi Je suis trop trop heureuse Oh les gars Magnifique Oh là là pareil Mais toi je te mets 5 étoiles sur 5 meuf nous avons une enveloppe bulle Ah c'est le fameux t-shirt ok Oh je suis trop contente les gars Attends elle est où Ouais bah si c'est un vrai c'est bon j'ai regardé les tutos sur internet Donc je me suis pris un t-shirt, je suis pas très marque honnêtement Mais celui-là je le voulais Puis j'avais pas envie de l'acheter plein pot parce que flemme Je me suis pris un t-shirt basique un hein, Levi's, Donc le noir avec le logo rouge Donc je l'ai pris en taille XS Et s'il vous plaît elle le vendait à 5€ Il y a zéro défaut Eh hey, les gars je suis trop contente Je pense qu'en fait ça va être nickel ma taille oh, je... Salomé ouais Salomé je sais que ça c'est C'est toi qui me l'as vendu Oui je fais ça parce que c'est une abonnée le couteau est passé très très près du pull. J'ai eu beaucoup de chance. Oh non, je sens quand même mis un petit mot. Margot, en espérant que le petit pull te plaise, il est tout neuf et je ne l'ai jamais porté. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je le trouve super beau. Tu sais, ça, ça arrive à tellement de gens, t'inquiète, je comprends. Je voulais mettre un échantillon dans ton colis, comme je fais à chaque fois, mais je me suis dit que pour une youtubeuse, c'était un peu ridicule. Effectivement, je pense que je n'ai pas besoin. Du coup, je t'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles. Un mangue. Alors, oh bah quoi Continue de faire ce que tu fais, j'adore ton contenu, Salomé. Ma bah, Salomé, je te fais un énorme bisou, c'est trop mignon. Et ton petit mot je le garde. Regardez, elle m'a mis un petit paquet comme ça, des petites boucles d'oreilles comme ça. Oh, l'instant YouTubeuse beauté, j'adore, j'adore faire ce geste. Ah oh non, elles sont trop jolies, merci Saloumi. Vous savez qu'à Noël, quand j'ouvre les cadeaux, je suis toujours comme ça. Oh non, ah oh mais non, je suis trop expressive, ça m'énerve. Alors le petit pull, oh il est trop beau. Oh Donc c'est un petit pull, pull Col V. Euh, crop top un peu, et c'est du M alors je fais du XSS, mais je l'ai pris parce que je me suis mis avec une brassière en dessous, ça peut rendre trop trop bien, un petit jean taille haute je rentre juste le devant du pull, j'adore je le trouve trop trop beau, bon bah finalement le petit pull, euh, même sans brassière, ça passe hein. bon je pense que je vais quand même en mettre parce qu'on voit la reine mais, hein, mais c'est trop beau ah oh, Salomé je t'aime, ça me gratte la fesse gauche je suis désolée, donc nous avons ça dans une boîte à chaussures, du coup je sais pas ce que c'est ah. aïe oh Quand cette robe t-shirt était sortie sur Bourou, je crois, ouais c'est une bourou, vous êtes des dizaines à m'avoir envoyé le lien et je me suis dit non c'est trop cher, non Margot, non n'achète pas. Oui <rire> ouais je sais j'ai un t-shirt qui ressemble, ok mais c'est Freddy Mercury quoi Et là c'est la robe t-shirt donc pour le printemps ça va être trop bien putain Alors soit elle m'a mis du parfum dessus, soit c'est la lessive... Ah elle m'a mis un, on dirait un poil de cul, j'ai pas envie de savoir. Du coup elle va être super loose et bien longue et je vais mettre une ceinture pour cintrer à la taille. Oh, mais ça pour ce printemps Putain mais les gars vous imaginez même pas ma joie mais vraiment j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va donner portée. J'aime trop, j'aime trop Donc j'ai mis une ceinture pour cintrer parce que vu que c'est du M c'est un peu trop large pour moi sinon... Mais la longueur est parfaite. Mais Frézi, mais gars, mais je, je, je t'aime. Même si je sais que ça n'aurait jamais été réciproque du coup, mais ce n'est pas grave. Mais euh, là, je l'ai vue à 5 balles, mais 5 euros. Alors je crois qu'elle était à 25 ou 30 sur Bouhou. Il y a encore... Euh, C'était il y a 3 mois tout ça. Ça du coup, normalement, je sais ce que c'est. Et normalement, c'est une abonnée qui me l'a envoyée. <rire> T'as vidé ton rouleau de scotch en fait. Oh là là, trop bien. Oh là là là là là. Oh là là là là là. Je me suis pris une chemise... Ah c'est tellement pas mon style. Là mes potes qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire mais t'arrives quoi en fait meuf Je sais pas, j'ai eu envie. Mais des fois faut pas me demander pourquoi. J'ai des fourmis dans la jambe. Ouais je suis pas épilée. Frise au poil Donc je me suis pris une petite chemise un peu crop top en taille S et c'était une Berchka. Et elle est trop belle, c'est une manche trois quarts si je me trompe pas. Elle est toute douce. Mais vos fringues, enfin euh, enfin les fringues que j'ai pris, on dirait vraiment tous qui sont neufs. C'est incroyable J'adore, je la trouve trop belle. Et eh bah ben écoute, si tu passes par là, Émilie, ta chemise, elle est nickel et je vais en faire bon usage, je te le promets. Et pour aujourd'hui, je termine avec le colis qui me fait le plus peur. Vraiment, j'ai eu très très peur. Je vous explique. J'ai trouvé des Timberland. Alors c'est des 37. Alors je fais du 35, mais dans l'annonce elle la mis ça correspond à du 36. Donc je me dis au pire, je mets 5 paires de chaussettes, il a pas de problème. Des Timberland qui valent en gros 180-190 euros à 15 euros. Parce qu'elles ont une languette décollée. Pff, je pense que ça fait peut-être 3-4 ans que je me dis que j'en veux des Timberland. Oh, mais non. Mais non, non, non <rire> Par contre, elles me paraissent super grandes. J'ai l'impression qu'elles vont être beaucoup trop grandes pour moi. Ah, j'ai fait tomber un truc. Oh là, va falloir plus que trois paires de chaussettes. Oh là, là là là là là Vous voyez, elles ont été portées, hein, ça se voit. Hein. Mais c'est surtout qu'elles sont vraiment grandes. Les lacets, elles sont nickel, Ça, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, c'est ça, en fait, qui a fait qu'elles étaient à 15 euros. C'est que c'est décollé, là. Et ce sont des vrais Timberland. Oh non, putain. Elles sont beaucoup trop grandes. Oh, J'en étais sûre. Peut-être que si je les lasse très fort. Je nage dedans. Bah écoutez les gars, je vais essayer avec des grosses chaussettes de sport et euh, bah, surveiller mon propre Vinted que je vous mets ici hein, parce qu'elles vont peut-être être mises à vente. Voilà pour l'unboxing. Maintenant, je vais vous dire 2-3 trucs sur Vinted pour ceux qui ont les questions basiques. Donc forcément, quand vous achetez à une Vinti, donc une vendeuse, vous achetez euh, avec les frais de port à chaque fois, même si vous trouvez plusieurs articles. Si c'est pas la même personne qui vend, c'est normal de payer des frais de port à chaque fois. L'idéal, c'est de trouver des lots d'articles chez la même personne, mais c'est souvent compliqué parce que tout ne nous correspond pas, bien sûr. Moi, je fais toujours livrer mes colis en point relais, parce que de 1, je trouve ça, c'est le moins cher, tout simplement. Et je sais que même pour les vendeuses, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Maintenant, c'est récent, mais on peut aussi acheter à des Devinti, espagnol, belge. Et je sais plus s'il y a d'autres pays, mais en tout cas, maintenant, c'est plus que la France, en tout cas. Donc ça, c'est cool. Quand t'achètes, t'as une protection acheteur en gros la protection acheteur ça va être si t'as un souci avec ton colis, l'article que t'as reçu ou que tu n'as pas reçu, ce genre de choses. Par exemple imagine là, les Timberland je les avais reçus et en fait c'était de la contrefaçon euh, et je m'en rends compte. Et bah il faut que je le signale sur Vinted et après ils me remboursent. y vous aussi des gens qui mettent des vêtements plus chers que les prix de base. Par exemple ils achètent du AliExpress et ils te font croire que c'est du j'en sais rien du je sais pas en fait, toutes les marques que tu veux et du coup bah, ils te mettent ça beaucoup plus cher donc méfiez-vous aussi de ça hein, parce qu'il y a des connards partout et sur Vinted aussi moi c'est vraiment une application de seconde main que j'affectionne particulièrement que ce soit pour vendre ou pour acheter qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah que je vous aime, c'est pas du tout ça que je voulais vous dire non bah voilà les gars, écoutez pour ce petit haul Vinted, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais à tous et à toutes de très grands bisous, ciao